O est le centre du parallélogramme t i -E, Tire quoi. M est sur le segment T -I et N sur le segment ER. Bien. Montrez que les droites ME et NI sont parallèles. Montrez dans le sens de démontrer. Alors. M E et NI. Regardez-les bien. Est-ce qu'il y a une autre consigne qui est là, une autre condition Ah bah ben oui, vous avez repéré ces angles droits. Ah ah, ME et IN sont tous les deux perpendiculaires à TR. Et deux droites perpendiculaires à une troisième, depuis la classe de sixième, et pour toujours, sont parallèles. Problème réglé en classe de sixième. M-E et I-N perpendiculaire à TR. Donc, M-E et i -N parallèles. Déterminer la nature de mine. Ça a mine de rien. M -I -N -E. M-I-N-E. Mine. C'est quoi mine hum -hum. C'est quoi nous deux parallèles C'est de là qu'on vient de prouver. Et les deux autres Les deux autres sont comment sont comment, allez T, I, E, R sont comment Ben, c'est le palogramme T, I, R, E. Ben, les deux autres sont parallèles aussi. Bien sûr, M, I et E, N sont parallèles. Ça fait partie des côtés opposés du palogramme, T, I, R, E, et M, E et I, N parallèles. On vient de démontrer tout à l'heure. Alors, c'est quoi MNE Les côtés opposés parallèles de A2 Évidemment, c'est un parallélogramme. Par définition. Que représente O pour le segment MN Mais O, c'est qui O est le centre du parallélogramme TIRE. Donc, c'est le milieu de TR, le milieu de ces diagonales, Donc, c'est aussi le milieu de l'autre diagonale. Parce que les diagonales d'un parlogramme se coupent en leur milieu. Donc, O, c'est le milieu. OI égale OE. Dès le début. Hein? Alors, comme ça, c'est un parlogramme. O, c'est aussi le milieu de MN. Voilà. O est le milieu de MN. C'est dans la boîte. Regardez les deux parlogrammes qui s'emboîtent. Je image. Hein? t i r e palogramme, M-I-N-E, un autre palogramme. En plus, ce palogramme M-I-N-E a un angle donné de 48 degrés, qui est la mesure de E-M-I. Je vous conseille très souvent d'extraire, comme d'une mine. Ah, extraire, j'extrais ici la mine, pardon, le palogramme M-I-N-E, 48 degrés, cet angle, EMI, ben, c'est l'angle à côté de celui-ci, adjacent. Les angles adjacents sont supplémentaires, mais il paraît que ce n'est plus dans le problème de cinquième. Ce n'est pas grave. 180 degrés moins 48, ça donne, vous avez calculé, 132 degrés. 132 degrés. chaud, choix